Bonjour à tous, c'est Margot de Happy Kilt Nous sommes dans une nouvelle étape de mon tour de France des pionniers d'une agriculture naturelle dans l'association Terre, Paille et Compagnie. Si je suis venue ici, c'est parce que je m'interroge sur euh, comment intégrer mon projet agricole dans une démarche plus globale, une démarche d'autonomie, d'économie des ressources, une démarche en permaculture. Allez, je vous embarque avec moi pour vous montrer en quoi ça consiste. Alors, mon projet, à la base, c'est d'abord promouvoir la permaculture. C'est euh, ce que j'ai envie de faire de ma vie. et Avec mon épouse, on est, on est vraiment motivé pour ça. Et après, ici, ben, c'est une association de loi 1901, où on accueille des gens qui viennent nous aider à construire, euh, en construction naturelle, les éléments qui vont servir au design qu'on a mis en place pour ce terrain, design, un design en permaculture. L'idée, c'est de retransmettre ce que moi j'ai vécu euh, sur d'autres projets à travers le monde, où on arrive, on partage les tâches collectives, on, on construit ensemble le monde de demain, et c'est à travers cette construction-là que se créent des liens, du lien social, se crée euh, du changement en chacun d'entre nous. C'est des expériences pour moi qui sont très changeantes, et on finit par, euh, par grandir de tout ça, et, et nous, on grandit tous les ans avec les chantiers qu'on fait ici, avec les gens qui viennent ici, qui viennent un peu partout dans le monde, et on espère qu'eux-mêmes, euh, on grandit de leur passage ici. Donc là, par exemple, on est en train de terminer le premier chantier participatif de l'année à la Cour des Mières. Et ça fait deux semaines qu'on construit une véranda pour la maison bioclimatique de Pascal et Chany. L'idée du chantier participatif, c'est de partager convivialement des techniques de construction naturelle. Et en échange du gîte et du couvert, il y a beaucoup de participants qui viennent apprendre ces techniques-là et nous donner un coup de main sur les constructions du terrain. L'idée derrière le bioclimatisme, c'est de capter, stocker et utiliser au maximum l'énergie du soleil. Donc Pour ça, on maximise les ouvrants au sud et on essaye de faire en sorte que la chaleur issue de, du rayonnement de la lumière solaire soit stockée dans la maison, dans de la masse. La véranda elle permet ça, elle permet de maximiser la chaleur dans une pièce qui sera située au sud et de redistribuer toute cette chaleur dans la maison pendant les périodes froides, pendant l'hiver. C'était pas les anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confité, au on copain d'abord. C'était pas des amis de luxe, ces petits castor et polux, les gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis. Un Montaigne et d'abord et si sur le ventre il se tapait fort les copains d'abord